Quelle est la capitale de l'Afrique L'Afrique n'a pas de capitale. Comment ça Parce que l'Afrique lui-même, c'est un capital. Hein?